la révolution permanente maîtrisée sous posthumanisme sou trouvé par l'identitaire l'unique l'individuel brûle ses ailes, elle pour solitaire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 Dégage, dégage C'est un si beau monde. Alors, dégage. dégage. Et bords obscurs, sous soubnoctés. Et ils allaient obscurs dans la nuit solidaire. Et ils allaient solitaires dans la nuit obscure. Il y aussi une allant rue que soit l'asier